Alors, ça il va falloir qu'il y ait du Il y a du boulot quand même. il y en a plein il y Allez, racontez des C'est une moto qui est par Xavier et le Cy. C'est la roche. C'est une moto que j'ai dessinée. qu'on a faire un On Le club. La sur Super. Euh, la, la puissance à peu près ou la cylindrée La c'est de Est-ce que c'est le moto que tu te sers Parce que ben, quand on a des bijoux comme ça, on se fait toujours des questions. On a fait une telle le mais est-ce qu'on peut euh, se déplacer avec Je suis sûr que quand tu gardes quand tu vas garez, tu parce ce que c'est une moto que tu as l'habitude de t'utiliser Est-ce que tu fais plaisir à voir On va essayer de Vous regardez quand il redescendra. De, de l'autre côté, c'est encore des transmissions à chaîne. Mais dans le monde de la moto, tout le monde se connaît. Alors vous avez vu un peu comment ça se passe Est-ce qu'avec des trucs comme ça, il peut faire des peurs veux... Ah ouais ah, bravo. Ah bah, bravo On fait des motos comme ça et on ne peut pas faire peur Ah bah et... Pardon Pardon Pardon Avec qui Avec qui ça envoie du lourd hein. ça envoie du lourd C'est prend attends il il il j'aime beaucoup elle est vachement basse, la chaîne, le pneu l'air c'est la vôtre Non, pas bien à pas mal celle-là. Ouais, hein c'est bien fait. Ouais, franchement, il y a... on voit beaucoup de métal et ça c'est... Oui, il y a celle-là là elle, elle, était... elle cours, est terrible. Finition de la peinture, elle est terrible. On se croise Allez-y, hop, pardon. La preuve, c'est que là, tu es sur un... Elle est juste sais... derrière vous. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il y a des de On peut-être tout à l'heure quand tu des descends. Travail de la peinture. Avant, avant qu'Arnaud redescende, je demande à tous les gens qui ont été nominés. Vous êtes onze, avoir reçu un petit carreau, pour faire une photo des 11 personnes qui non, Le... s'il vous plaît, s'il vous bien remonter, merci. Si. Une... Retrouve... Ah, Alors attention, mesdames et messieurs, Arnaud, on va l'aider à descendre ce magnifique belle <rire> fichier, c'est lui qui a gagné et là vous allez pouvoir faire de belles photos parce que cette machine est vraiment très belle et vous allez voir que malgré cette réalisation on a peur de rien Vous aujourd'hui comment vous pouvez se capturer. tout Ne partez pas si vous voulez, restez là, il reste encore une moto à vous présenter. Cette moto a été hors concours pour une unique raison, c'est que le propriétaire de cette moto a décidé de faire quelque chose d'exceptionnel. Merci Isabelle pour avoir monté. Alors, c'est nouvelle association Enfants de Santé. Je vais vous lancer ma carrière, j'ai demandé à Pitbull de prendre ma rampe, peut-être ça sera plus facile, non